Voilà, il y a tout ça de grenades. Hop là, voilà, voilà où on en est. À ce point là. Punaise, c'est affolant.